Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Savez-vous réellement ce qu'est une turbobrosse et à quoi peut vous servir une turbobrosse Alors, petite différence rapidement. La brosse c'est ceci. C'est un petit rouleau ici avec des poils qui va tourner grâce à l'aspiration. L'électrobrosse. Vous avez un petit moteur dans la brosse. Aujourd'hui, nous n'allons parler que de turbo brosse. Vous allez voir, chez vous, c'est super pratique. Alors, petit rappel une turbo brosse est pratique chez vous, mais doit être également couplée à une bonne aspiration, à vraiment une bonne puissance de votre aspirateur. Pour ça, suivez notre vidéo consacrée au label énergétique des aspirateurs. Alors, on va vous faire deux démos pour que vous voyez vraiment ce que ça représente, évidemment. La démo classique ici avec des confettis pour bien voir vraiment comment ça part dedans, comment ça vient ramasser. Alors quel est le principe surtout d'une turbo brosse C'est vraiment ces petits poils qui vont lever véritablement les fibres des tapis. Alors j'entends quelqu'un oui mais moi j'ai pas de tapis. Oui, une turbo brosse est quand même dédiée principalement à des tapis, à des moquettes pour vraiment enlever les petits poils qui sont fichus dedans. Euh, autre chose aussi, vous avez le fond des coffres de voiture, le bas le bas des voitures quelquefois c'est difficile de bien ravoir ce genre de petite turbo brosse est extrêmement pratique pour bien nettoyer. Alors on commence la démonstration. Vous voyez, pratiquement un seul passage est nécessaire. Quand vous avez une grande turbo brosse, quand vous avez des tapis, vous avez des saletés dessus, plutôt que de passer plusieurs fois en appuyant avec une brosse normale, la turbo brosse va vraiment vous aider. Regardez bien également la couleur du tapis qui va changer car vous allez soulever les fibres véritablement. Dès que vous avez des tapis, n'ayez plus peur au cas où de devoir les aspirer, d'avoir mal à l'épaule, de pousser sur votre aspirateur. La tube Tubobos vient vraiment vous aider à faire tout ça. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Plus d'infos sur notre site de vente en ligne, vous avez le lien dans le descriptif et en magasin pour d'autres explications. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, c'est gratuit, laissez des pouces et des commentaires, partagez. Suivez-nous sur Facebook et Pinterest. A bientôt, ciao